Bonjour, Emilia la lecture et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Babarette, donc Babarette aubraire Et aujourd'hui, euh, je vais faire une vidéo qui change un peu d'habitude où je parle de, de mes lectures. Qui se rapporte à la vidéo précédente euh, ou qui change un peu d'habitude où je parle de mes lectures. Mais euh, donc ici nous allons parler de euh, YouTube et un peu plus particulièrement de Booktube. Euh, parce que je viens de voir une vidéo du, sur la chaîne Le Boudoir faite par Gabrielle. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et euh, il s'agit de répondre à un tag sororité Adelphité lancé par la youtubeuse Esther. Alors je ne suis pas le travail d'Esther de, de très près. Je... Je un tout petit peu ce qu'elle fait, mais sans plus. Et euh, ce tag sororité m'a paru très sympathique, donc il s'agissait vraiment de promouvoir les, les femmes sur YouTube, sur, parce que eh bien, euh, finalement, euh, c'est comme beaucoup d'autres milieux, un milieu qui est, euh, très, dans lequel a, on voit beaucoup d'hommes, euh, et je voulais euh, parler un peu de bah, ce, que font, ce que font les femmes. Euh, donc, où sont les femmes sur YouTube? Quelles sont les femmes que j'apprécie sur euh, YouTube? Euh, voici euh, ma, ma petite liste euh, avec ce, ce tag. Et excusez-moi, j'ai modifié l'angle de ma caméra, ça me paraissait un peu mieux. Et on va virer les peluches de mieux. Voilà, euh, même si peut-être qu'un jour je vous ferai un tour de mes peluches, mais pas alors. Première, euh, première question. Quelle youtubeuse t'a aidé à passer une période difficile Alors, c'est une belle question, parce que c'est vrai que j'ai vécu des moments euh, vraiment difficiles. Et euh, donc je vais vous ne dirais pas qu'il y a forcément une youtubeuse qui, elle, toute seule, m'a aidé totalement à me relever. Parce que bon, <rire> ce serait faire poser un poids très très lourd sur les épaules de, de ces personnes. Euh, même si je pense qu'elles verront pas forcément la vidéo. Euh, mais je vais vous parler de chaînes que je trouve positives, euh, de chaînes qui m'ont vraiment aidé de temps en temps à me sentir bien, à me sentir mieux. Euh, la première qui m'aide à, à mettre du positif dans ma vie, mais un peu tout le temps, c'est euh, Margot de la chaîne Les Astuces de Margot et dont j'avais lu le bouquin, alors que j'apprécie pas trop le développement personnel d'habitude, mais le sien ça passait bien. Euh, c'est quelqu'un qui est très positif, qui, qui est très encourageant. Euh, elle, elle est elle est souriante, elle est enjouée euh, et elle elle dégage quelque chose de vraiment très positif, très très chouette. Et on n'ai j'ai pas l'impression d'avoir même si je, enfin oui effectivement c'est quelqu'un qui à mon avis a pas forcément trop de euh, de, difficulté, de difficulté à payer ses courses, mais bon, c'est pas lui reprocher, c pas enfin, mais elle a les pieds sur terre, c'est ça que je veux dire. Euh, elle, elle sait ce que, elle, elle sait, je dis pas qu'elle sait forcément ce que c'est que de galérer, je sais pas si elle a beaucoup galéré dans sa vie, mais elle est capable euh, de, de savoir que tout le monde n'a pas forcément autant de chance qu'elle, et elle essaye juste de donner des idées pour améliorer son quotidien, euh, donc ça reste très réaliste et c'est ça que j'apprécie chez elle, j'apprécie aussi énormément mais je me souviens d'une fois où elle avait fait une vidéo sur le sujet je vous la mettrai en barre d'infos. Délice Francis c'est que faire quand vous, avez vraiment envie, quand vous allez vraiment pas bien, et ça m'a fait tellement du bien de la voir, c'était une vidéo que j'ai vue à un moment donné où j'allais vraiment extrêmement mal justement et ça m'a fait du bien qu'elle proposait certaines choses où je me suis dit oui mais parfois je suis Trop mal pour faire ça et euh, à la fin elle a donné donc pour soyez un peu la vidéo mais à la fin elle disait et si ça marche pas tu chiales et ah mais ça fait tellement du bien d'entendre ça de d'entendre des gens qui te disent oui mais oui tu as le droit de pleurer quoi et sinon le reste du temps elle est drôle elle est pimpante elle est charmante elle est extraordinaire enfin moi je la, je la vois je la vois créer et j'ai envie de prendre mon crayon et de me mettre à griffonner euh, c'est la même chose pour euh, Margot des astuces de Margot aussi enfin euh, elles m'ont donné envie de me mettre au de journal et, et c'est c'est pas rien parce que ouais il n'est pas très beau mon boulet de journal c'est pas grave euh, justement ça me permet de me dire je suis capable de me lancer dans quelque chose c'est pas extraordinaire mais c'est pas grave et voilà donc euh, le simple fait que je me dis tiens et si je me mettais au, à dessiner alors que j'ai jamais su dessiner de toute ma vie euh, et ben c'est vraiment que c'est des gens qui c'est des personnes qui font que même au quotidien je me sens un peu mieux en les suivant et euh, mais pour ce qui est de revenir au sujet de euh, mon aidé à passer une période difficile il y a vraiment guimauze de la chaîne des de guimauze c'est cocooning c'est réconfortant je, je me sens tellement bien dans son dans, dans, dans son dans son terrier. Enfin, c est, c est, ça me réchauffe le cœur. C'est les, les vidéos les vidéos et de la même façon bah, les vidéos de Bulldop, les de carnets de Bulldop. Mais euh, mais c'est pareil. Tout, toutes les trois, toutes les quatre là, elles sont elles sont pimpantes à Un point c est, c est, c est, ça met des paillettes dans ma vie quoi. Vraiment, c est, c est, c est, c est, ça met, ces chaînes-là, c'est euh, le petit chocolat chaud sous un plaid euh, avec un peu d'épices. Franchement, j'adore. Je suis très fan. Euh... Quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question Là encore, euh, j'en citerai plusieurs. Euh... Alors, c'est des chaînes qui m'ont fait me remettre en question de manière euh, assez différente les unes les autres. Euh, une que je citerai en premier parce que c'est une des premières qu'on qu m'a fait découvrir, c'est ContraPoints, euh, qu'une qu amie m'a fait découvrir et qui parle euh, de tout ce qui a trait au genre et à la sexualité. Euh, c'est une youtubeuse euh, transgenre qui, qui parle extrêmement bien, bah, forcément elle connaît bien le sujet, de tout ce qui est lié au genre et à la sexualité. Et ça m'a permis de comprendre des choses que je soupçonnais même pas, mais même pas. Ça, donc pour moi c'est indispensable de, de l'écouter, vraiment. Euh, un peu dans le même thème, il y a Genetics, que je ne connais pas très bien, mais euh, donc qui, qui explique aussi euh, beaucoup de choses liées à la génétique. Et je, je la cite parce que je ne pensais pas, mais vraiment, tu m'aurais dit ça euh, il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, euh, que j'avais apprécié euh, d'écouter de, des vidéos qui parlent de génétique. J'en ai rien à péter. Mais en fait, non, ben non parce qu'elle arrive à rapprocher ça aussi de choses qui peuvent... De, à déconstruire totalement des préjugés qu'on peut avoir. Euh, C'est très clair. Et ça me fait remettre en question parce que je me dis mais en fait tout ça, ça m'est accessible et ce que je croyais savoir, et ben en vrai je ne le sais pas. Et euh, ce que je croyais ne pas savoir, ben peut-être que je le sais mieux que ce que je croyais. Euh, et enfin, euh, comme créatrice qui me fait remettre en question, il y a The Personal Philosophy Project qui est une chaîne anglophone. Fait par une jeune femme qui est, euh, je ne souviens plus de son prénom, mais qui est par elle est, elle, elle est euh, très pleine d'énergie, euh, euh, c'est très agréable de la regarder, elle a, elle a ce petit côté source Scottish euh, très, qui, que, que, que j'adore, euh, je me souviens d'une vidéo où elle, euh, elle, elle, elle, elle, elle fait du désencombrement et puis elle parle de la théière de sa grand-mère, et enfin bon, vraiment, euh, c'est... J'avais l'impression d'être transportée en Écosse en, en l'entendant. Mais bon, pourquoi elle m'a fait me remettre en question C'est parce qu'elle me fait questionner... Euh, bon, donc ça parle de, de philosophie personnelle. De, euh, donc ça, ça me fait apprécier le développement personnel et en fait elle euh, met le, en, le développement personnel en lien avec des enjeux de société. Euh, et par exemple, euh, moi je, je me disais, bon, le minimalisme, il y a beaucoup de choses qui m'ont l'air un petit peu, euh, pas, force, pas forcément euh, intéressantes à, à exploiter, parce que, avec les bouquins de Dominique Louraud qui te dit que tu t'as qu'à jeter euh, tes 10 euh, t-shirts blancs euh, tous, les, tous les ans pour pas encombrer tes placards, je me dis ah non, surtout pas ça mais elle, c'est quelque chose de très différent parce que c'est quelqu'un qui se rapporte plutôt à la consommation. Et donc il y a une différence entre posséder et consommer. Et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans, son, dans, dans son approche. Et je vais accélérer parce que ça fait 10 minutes que je parle et j'ai toujours qu'il plutôt quatre deux questions sur neuf. Euh, quelle est la créatrice qui te fait rire euh, Nina Koui. Alors là, c'est une boucle qui parle beaucoup de maladies psychiques, et en particulier de la dépression. Et, mais elle est drôle, mais, mais elle, a un sens, elle a un sens de l'humour, alors vraiment, euh, ce, elle, elle me fait marrer, mais tout le temps. Elle a une autodérision extraordinaire. Euh, c'est aussi quelqu'un qui peut aider à, à passer des périodes difficiles, hein, mais euh, je, quand je la vois, je me dis, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été très très mal, et... Euh, c'est vrai que quand on regarde ses vidéos, euh, qu'on la voit euh, rire et si drôle, on peut se dire « mais euh, est-ce qu'elle va vraiment si mal que ça ?» Ben oui, en fait, oui. Euh, est, la voir, euh, les, elle, le fait qu'elle qu arrive à faire rire euh, d'éléments de, de, de vie qui peuvent être vraiment parfois, va, qui pourraient être totalement déprimants, euh, ça, ça, ça, ça fait du bien. En tout cas, moi, elle me fait marrer mais à, à, à chaque fois. Euh, ah il y a aussi quatrième de couverture qui euh, m'avait fait euh, donc euh, coucou parce qu'on est, on est mutuellement euh, abonnés l'une à l'autre, euh, coucou, euh, qui euh, donc fait des vidéos euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, donc au Québec, et euh, elle me fait rire, surtout quand, surtout quand euh, son, son chat Alice intervient dans les vidéos. Euh, je me souviens d'une vidéo qui m'avait qui, qui fait marrer avec euh, des, où elle partageait des gâteaux avec sa grand-mère. Mais euh, elle, elle, elle, voilà, elle est la même chose. Elle est toujours toute pleine d'énergie. Et en fait, je la suis même si je lis pas forcément pas spécialement les mêmes bouquins qu'elle, euh, mais juste pour son euh, juste pour son enthousiasme, juste pour, pour vraiment ce qu'elle ce qu'elle dégage. J'ai envie de continuer à, à la suivre. Et il y en a une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui me fait rire aussi, c'est euh, Iman Reader. Euh, voilà, pour tout, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bah, elle est drôle aussi. Hein, euh, elle, elle fait des, des vlogs euh, de, de lecture. Et, euh, et moi, voilà, c est, c est, ça ne me fait rire pas forcément parce qu'elle fait, elle fait en soi euh, particulièrement des blagues, mais... Euh, même si, oui, ça arrive parfois, mais parfois elle raconte des anecdotes de sa vie, et elle arrive à les tourner de, de manière à... Parce que ça donne envie de rire, en fait. Et vraiment, elle est, j'aime je le, je les... me... beaucoup. Est... Euh... Est... Alors, à l'inverse, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer Alors là, sans aucune hésitation, parce qu'il n'y bah, en a pas des masses qui m'ont fait pleurer. Il y a euh, Opaline, donc Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline, euh, qui donc euh, qui avait fait une vidéo sur euh, sur sur le deuil euh, par rapport à, à, à son père et puis vraiment mais oui elle m'a littéralement fait pleurer euh, je me souviens juste tout simplement elle avait posté sur Instagram une photo de son papa et je me suis mise à chialer euh, alors que je je connais pas ce monsieur elle, je ne l'ai jamais rencontrée. C'est une youtubeuse. Je ne l'ai jamais rencontrée. On est, on, on, donc, et est, le, le simple fait de voir, de, voir, de, voir, de voir juste cette image, ça m'a fait tellement de la peine pour elle. J'ai éprouvé un sentiment de profonde tristesse et je, vraiment, je me suis mise à chialer. Euh, chialer comme un veau. Euh, et euh, donc, ça. Et euh, donc quand elle a refait sa, sa vidéo sur le deuil, mais je. J'étais triste et, et ça m'a fait, fait pleurer, et, mais c'était presque une tristesse un peu, presque réconfortante parce qu'elle mettait des mots sur euh, ce qui est terrible, donc bah, ce qui est plus terrible il y a, parce que la mort, qu'est-ce qui est plus terrible que de, que de vivre un deuil, euh, le, le, que d'être confronté à, à la maladie, à une maladie grave euh, et au deuil d'une de, des personnes qu'on aime le plus au monde et ça m'a fait ça m'a vraiment fait pleurer mais simultanément ça m'a fait ça m'a fait du bien c'était des, des choses qu'on qu a besoin d'entendre euh, bon pour passer à quelque chose d'un peu plus euh, euh, d'un peu plus joyeux maintenant euh, qui t'inspire en ce moment alors, euh, des... donc, la vidéo qui m'a inspirée, bon, déjà, cette vidéo-là, euh, c'est celle de Gabriel sur la chaîne Le Boudoir, et je dois avouer que euh, c'est une chaîne qui a tendance à m'inspirer, euh, euh, à laquelle j'ai envie de prendre un peu quelques idées. Euh, donc, Le Boudoir, c'est une chaîne qui est faite par deux booktubeuses, donc il y a euh, Gabriel et Priscilla, euh, et Priscilla, et en fait, euh, je... Yeah. Bon, je, je me sens un peu plus inspirée par, euh, par Gabrielle avec qui j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de choses en commun, euh, même si ben, forcément je la connais que par à terme de milliards de vidéos donc je ne la connais pas pour ainsi dire, et, euh, mais on a un parcours scolaire un peu similaire. Euh, elle, euh, donc, je crois qu'elle est végane. en tout cas euh, quand elle partage des recettes, ce sont des recettes véganes. et si j'aime beaucoup sa manière de parler de tout ce qui est culturel et de, du rapport au livre. Et j'ai euh, moi, ça, ça m'inspire en tout cas beaucoup de réflexion le, quand elle invite quelqu'un pour parler de ses lectures. Euh, professionnellement, ça m'inspire aussi. Parce que moi, bon, je suis bibliothécaire, et, et vraiment le fait de voir des gens parler de leurs différentes pratiques culturelles, mais forcément que ça m'intéresse énormément. Euh, et euh, j'ai... Un peu envie de leur piquer des petites idées comme de faire des vlogs vlog de cuisine que je ne fais pas encore, mais un, un jour je les ferai parce qu'un jour je me lancerai dans, dans le fait de les faire. Euh, Opaline euh, m'inspire depuis, mais c'est presque elle qui m'a donné envie de me lancer sur, euh, sur Booktube en fait parce qu'elle est, elle est toute pimpante, euh, elle est. Enfin, euh, elle, elle, elle, mm, ça, ça me fait du bien de la voir et euh, j'avais. Enfin, euh, j'avais presque envie d'être euh, un d'être un peu euh, de, de lui ressembler en fait parce que elle, elle était euh, elle, elle... en tout cas c'est elle qui m'a vraiment qui m'a fait dire, me dire pourquoi pas essayer pourquoi pas essayer BookTube et dans le même un, un peu dans le même idée euh, Justine de la chaîne Red Bull Moon euh, dont je sens avec laquelle je, je, ben je dans, dans, quand je regarde ces vidéos je me sens un petit peu en, en affinité je dirais euh, et ça elle m'inspire beaucoup parce que j'aimerais bien euh, réussir à, à présenter à présenter mes lectures de la même façon qu'elle euh, j'aime beaucoup enfin euh, je m'inspire enfin euh, j'ai un peu l'impression la même approche de BookTube à savoir que euh, bon je me pose un peu devant ma caméra et, euh, et c'est presque enfin c'est plutôt du vlog parce que je me laisse un peu porter par ce que je dis euh, et sinon dans un tout autre domaine qui m'inspire mais qui ne m'inspire pas pour faire des vidéos c'est la petite Okara qui m'inspire pour ce que je vais Goin frais parce que euh, quand enfin en fait elle j'envoie cette vidéo elle me donne faim et euh, elle me donne envie de tester les recettes qu'elle fait donc la petite okara c'est une youtubeuse vegan de culinaire vegan euh, sixième question qui aura toujours une place dans ton cœur alors bon forcément euh, opaline à un moment donné je vais arrêter de la cimester hein, mais bon euh, parce que bah, je crois que c'est avec elle que j'ai découvert, euh, découvert Booktube, en fait. Euh, je crois, il me semble bien que c'est avec elle que j'ai commencé Booktube. Euh, elle m'a fait découvrir le Family Book Challenge. Euh, euh, et puis, ses euh, vidéos m'apportent beaucoup. Euh, et, et puis, vraiment, j'ai le sentiment d'avoir affaire à une personne très chouette. Euh, donc, je, je pense qu'elle aura toujours une petite place dans mon cœur. Margot Liseuse, euh, donc euh, les personnes qui sont sur, sur Booktube connaissent sûrement Margot Liseuse, euh, parce qu'elle est. Je trouve qu'elle a une façon de s'exprimer qui est très bienveillante, euh, et c'est cocooning. Et, euh, J'aime bien euh, quand elle nous partage ses, euh, euh, ses favoris et ses favoris de saison et qu'elle parle un peu de d'autres sujets un peu plus personnels. Je trouve que c'est toujours inspirant. Euh, donc c'est voilà, c'est que, quelqu'un qui, euh, je, je, voilà. J j'ai envie de lui faire un câlin en fait. Euh, euh, donc je pense qu'elle aura toujours une place dans mon cœur. Et puis bah, j'ajouterai aussi euh, quatrième de couverture euh, qui... De... Parce que j'ai commencé, commencé Booktube et c'était une de mes premières abonnées. Donc, coucou à toi, qui, ça me motive, elle me motive parce que euh, quand je fais des vidéos, ben, souvent, elle me fait très souvent des commentaires. Euh, du coup ben, moi aussi je vais voir ses vidéos et j'ai envie de les commenter. J'ai un peu l'impression de me sentir soutenue dans ma démarche de, de création de Booktube. Et ben for forcément, euh, une des premières personnes à, à commenter euh, régulièrement mes vidéos, mais forcément qu'elle va toujours rester dans mon cœur. Forcément. Euh, numéro 7. Tu aimerais que les gens découvrent. Alors, ben, j'aimerais que les gens découvrent des gens qui ont euh, plus d'abonnés que moi. <rire> C'est pas très grave. C'est pas, pas, pas du tout la, la, la jalousie, mais juste, ben, donc du coup, euh, vous qui me regardez... Euh, quelle chaîne euh, est-ce que, à mon avis, vous devriez vraiment connaître si ce n'est pas le cas, parce que vous connaissez déjà probablement Opaline, Margot Liseuse, euh, Rad Blue Moon, euh, toutes ces personnes-là vous les connaissez. Euh, donc euh, Iman, de Iman Raider, euh, qui est, est, une, euh, euh, est une jeune, jeune femme. Euh, qui, donc, euh, qui fait des, des vidéos dans, dans sa chambre. Euh, c'est une, je, une jeune femme voilée, donc c'est bien de voir en fait, des, des femmes qui ne correspondent pas à la, à la norme euh, blanche européenne sur YouTube dit-elle alors qu'elle est blanche européenne, mais euh, bah, oui, c'est bien de voir de la diversité. Euh, c'est une personne qui parle beaucoup euh, d'aromantisme et d'asexualité, euh, donc, qui sont des sujets qui m'intéressent aussi également, donc ça, ça apporte un, à nouveau de la diversité, parce que, bah, les, euh, on, parle, on parle un peu d'homosexualité, euh, mais pas tant que ça, mais tout, tout ce qui est euh, LGBTIA+, on en parle vraiment très peu, euh, de manière générale finalement, donc avoir quelqu'un qui, qui parle de ces sujets-là, euh, bah, c'est franchement chouette, et puis en plus... Elle, elle, en plus, elle est vraiment très agréable à, à écouter, je trouve. Euh, une autre chaîne qui n'est pas du booktube, euh, et moi bon, aussi, même pas de la vidéo, mais c'est du podcast, c'est Parler comme jamais par Laïla Veyron et Maria Candea. C'est une chaîne de linguistique, de sociolinguistique, et ben, je les adore. Je les, je les adore, franchement, euh, écoutez-les, parce que euh, moi, je me, je me sens. Euh, J'apprends toujours des tas de choses. Et, et je me questionne de... Et moi qui ai toujours apprécié euh, ben, la langue française, et puis qui même ai été prof de français à un moment donné dans ma vie, ben en fait, je me rends compte que j'avais des exigences qui étaient peut-être un peu stupides. Euh, et je me rends compte vraiment de la, tout l'aspect social de la langue, euh, grâce à... Euh, en l'occurrence, la langue française, euh, grâce, à, grâce à cette chaîne. Et euh, vraiment... Il faut l'écouter. Et enfin, euh, je, si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait parce qu'elle a énormément d'abonnés, euh, je conseillerais vraiment d'aller de, de découvrir Les Revues du Monde de, par euh, Charlie Danger. Ça parle d'archéologie. Euh, ça, ça euh, et. Euh, j'avais 9-10 ans j avais, j avais très, je voulais devenir archéologue euh, puis après plus tard je me suis rendu compte que j'étais nulle en histoire et nulle en sciences donc euh, ça n'allait pas le faire euh, donc j'ai to totalement changé de rêve mais vraiment plus genre à, genre à 11-12 ans donc vraiment pas très longtemps après et, mais ça me ramène à mes anciens amours qui sont donc euh, l'archéologie donc l'amour de vraiment quand j'avais 9-10 ans quoi, quand j'étais vraiment gamine. Et ça me permet vraiment de comprendre mieux comment fonctionne cette discipline historique. Et elle rapproche tout ça, encore une fois, de sujets de société. Donc vraiment, si, enfin, si vous êtes férus de tout ce qui touche à des, à des enjeux sociaux, il faut, faut voir cette chaîne, il faut la voir. Euh, et si vous êtes intéressé par l'histoire, il faut la voir aussi, ça vous permettra de vous intéresser à des enjeux de société si vous ne l'êtes pas déjà. Avec qui aimerais-tu collaborer voilà. ben, non, mais... Il, y des... Il y a des gens avec qui j'aimerais bien collaborer, mais j'ose pas. Je me dise, je suis le verre de terre amoureux d'une étoile. Mais bon, euh... Et... avec Opaline, bon, j'ai déjà presque collaboré avec elle parce qu'elle a fait un... un petit peu de pub pour ma chaîne en... Euh, dans le cadre du Femini book challenge donc euh, ouais euh, ouais euh, euh, mais euh, oui c est, c est, pourquoi pas faire, euh, faire faire quelque chose euh, faire quelque chose avec elle euh, d'un peu plus construit d'un peu plus construit donc propos du nom si tu me vois euh, euh, avec justine de la chaîne red Blue moon avec qui je sens qu'on il y a euh, vraiment, je, je crois qu'on a des goûts littéraires très très com très, très communs. Euh, en tout cas, c'est ce qui ressort de ce que je vois de ces vidéos. Donc, euh, pourquoi pas faire un, un, je sais pas, un club de lecture avec elle euh, je sais pas, je dire, faire, un, faire une lecture commune et en parler, en parler ensuite, euh, pourquoi pas euh, avec quatrième couverture, parce que bon, bah, c'est une co-abonnée, une, une, une co -abonnée, mutuelle abonnée, ça me semblerait sympa de... Je sais pas, de euh, mais ça peut être compliqué, parce qu'on habite à l'autre bout du monde l'une de l'autre. Euh, et enfin, avec euh, la chaîne Le Boudoir, euh, donc avec, euh, euh, avec Gabriel et Priscilla, euh, euh, j'aimerais bien faire euh, de, ouais, faire, quelque chose, faire quelque chose avec elle euh, alors je sais que hum, Gabrielle fait des rencontres euh, des, euh, dis moi ce que tu lis mais elle fait ça avec des gens qui ne font pas déjà des vidéos donc euh, ce ne serait pas dans ce cadre là mais euh, hum, pourquoi pas très, euh, construire, quelque construire quelque chose euh, ça me plairait bien et enfin, euh, qui voudrais-tu voir faire ce tag Eh bien, euh, bon, là, je vais citer quatre personnes euh, qui, euh, ben, on, euh, quatre personnes qui ne verront pas forcément ma vidéo, euh, mais euh, c'est pas grave. Je vais, c'est pour ça, euh, pour dire euh, qui j'aimerais entendre parler de ces beaux ou YouTubeuses favorites. Euh, mais Margot Lizos, j'aimerais beaucoup savoir euh, quelles sont les femmes qui inspirent Margot Lizos parce que c'est quelqu'un de très inspirant, donc, si elle a des personnes inspirantes euh, à, à recommander, ben, vraiment, ouais, donc... qui dis-nous, Margot euh... Opaline, euh, donc, euh, la chaîne, du carnet de non, euh... j'aimerais bien savoir aussi qui... Qui avec qui tu te sens en sororité sur euh, sur YouTube sur BookTube et euh, je, ouais j'aimerais ai, bien j'aimerais bien découvrir des, des personnes qui inspirent euh, Opaline. Euh, pareil pour elle Blue Moon j'aimerais Justine la générale Red Moon j'aimerais bien aussi savoir euh, qui qui euh, qui inspire euh, Justine et bon bah, du coup euh, je pense que tu verras cette vidéo euh, donc, euh, quatrième de couverture. Euh, Est-ce que tu es veux bien reprendre le tag Ça, Je pense que tu as des, des trucs à nous faire, des choses à nous faire découvrir. Euh, et donc, euh, bah, allez, vas-y. Euh, voilà, donc c'était une vidéo euh, absolument pas préparée. J'ai juste, euh, juste recopié les questions et euh, mis, euh, mis en face les, le nom des. Des personnes pour pas les oublier. Euh, mais voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo qui euh, fait presque une demi-heure euh, sur euh, ce que j'étais bien inspirée euh, et je crois que je l'ai fait directement après avoir vu la vidéo du, de, de Gabriel sur la chaîne Le Boudoir, euh, C'est plus. Euh, C'est plus euh, pour. Euh, espérer avoir euh, de, des, euh, des, des recommandations d'autres personnes qui peuvent être inspirantes euh, et que je ne pas forcément euh, parce que je, je pense que les, les personnes qui me regardent euh, euh, connaissent déjà les, les gens que je cite mais euh, ce n'est pas très grave. Euh, donc sur ce, euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Être très patient patiente. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un, un petit pouce bleu. Euh, si vous voulez voir un peu mon contenu littéraire, vous pouvez vous abonner. Euh, prochainement, comme c'est bientôt, le, le Wind Call Winter Challenge, ma pile à lire pour le Call Winter et mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Euh, je fais des super teasings, n'est-ce pas Et donc à très bientôt. Salut